Prenons quelques instants pour respirer en pleine conscience, histoire de trouver un petit moment de relaxation, une occasion de relâcher un petit peu le stress, et de se concentrer sur une respiration synchronisée, rythmée, en étant sûr d'abord d'être assis ou assise dans une position confortable. Prenez un moment pour relâcher les épaules, relâcher la nuque, le dos. Sentez également la colonne qui s'allonge, bien ancrée au niveau du sol. Prenez un moment pour observer le rythme naturel de la respiration sans essayer de le changer. Ensuite, prenez une longue inspiration par le nez et une expiration lente par la bouche. Encore une fois, inspiration par le nez et expiration par la bouche. Sentez-vous libre peut-être de remuer légèrement les épaules, relâchez une quelconque tension pourrait toujours se faire ressentir dans cette partie du corps. Et ensuite, on va respirer ensemble en prenant des inspirations sur un compte de 4 et des expirations sur un compte de 6. une profonde inspiration et une expiration pour relâcher encore une fois et on inspire pour 2 3 4 expire 2 3 4 5 6 inspire 2 3 4 expire 2 3 4 5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 3, 4, 5, 6, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6, inspire, et on expire doucement par la bouche comme un soupir, en relâchant les épaules et la nuque. Prenez un moment pour ressentir les points d'ancrage, pour vous reconnecter à la respiration naturelle, spontanée, sans effort. Peut-être dessiner un cercle ou deux avec la nuque pour relâcher cet espace. Et je vous souhaite une excellente journée.